Bonjour à tous, c'est Jeanne. Et voilà, 2019, s'est terminé et 2020 a commencé. Merci pour tous les efforts et la persévérance dont vous avez fait preuve en 2019. Je vous souhaite une année 2020 riche en découvertes et en réussites. Bonne année, bonne santé et à bientôt